Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 137 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à The Club. The Club qui est un jeu de, de tir assez fun. On va, on va voir qui se, qui se joue par, par petits niveaux. Euh, donc oh là, bon là, je vous laisse la cinématique d'introduction pour commencer. Donc euh, le menu, alors on appuie sur, euh, ils disent continuer, ouais donc d'appuyer sur une touche, au pif, donc on va, on va commencer euh, par, un, par un tournoi, donc, euh, donc en fait ça se joue par tournoi, comme je vous dis c'est les parties, euh, donc on va choisir notre personnage avec lequel on va jouer, alors on, après on pourra changer plus tard euh, s'il y en a qui ne convient pas, ils sont un peu tous différents, ils ont des caractéristiques. Bienvenue dans le club. Je suis le secrétaire de l'organisation, alors vous devrez bien écouter ce que je vous dis si vous voulez survivre. À moins de vouloir laisser votre peau dans le club, vous feriez mieux d'en apprendre les règles et de découvrir comment marquer un maximum de points. Le score criminel de base pour chaque victime est déterminé en fonction de plusieurs facteurs, dont le type d'ennemi, la distance et la précision du coup. Plus le coup est fort et votre ennemi puissant, plus vous recevrez de points pour cette victime. Pour faire de bons scores dans le club, vous devrez effectuer des combos. Portez une attention spéciale à la barre de victime. Après avoir fait une première victime, votre barre de victime se remplira. Si vous tuez un autre ennemi avant que la barre ne se vide, vous augmenterez votre combo et les points reçus pour cette victime. Cependant, si vous laissez votre barre se vider, votre combo s'amenuisera. Vous devrez courir aussi vite que possible vers votre prochaine cible pour continuer à améliorer votre combo. Si vous jouez intelligemment, vous arriverez à maintenir votre combo jusqu'à la fin du défi. Trouvez les crânes cachés dans le parcours et tirez dessus pour améliorer votre combo, remplir votre barre de victimes et obtenir un maximum de points. Cherchez des endroits où vous pourrez, entre autres, défoncer des portes, sauter et faire des roulades. Lorsque vous voyez l'icône indiquant le bon moment pour effectuer une action, appuyez sur la commande correspondante. Le club récompense les meurtres qui ont du style. Alors faites des victimes juste après avoir effectué une action spéciale pour obtenir plus de points. Savoir quand et comment utiliser le mode visé est primordial si vous voulez faire un bon score. Maintenant que vous connaissez les règles et les techniques, le moment est venu de commencer un vrai tournoi. Donc là c'est parti, on va commencer le, le premier niveau, en fait c'est une sorte de tutoriel. Donc appuyez sur, c'est parti pour continuer, zone d'entraînement. Donc on peut viser, alors là on a des cibles, on fait hop. Alors le but ça va être d'enviser le. comme ils ont dit dans le tutoriel, d'enviser. Euh, les uns à la suite des autres pour avoir des, des jolis combos augmenter aussi les points qu'on gagne alors là il bah, y a déjà plus rien merde je perds mon combo combo en baisse munitions ramassées bon ça c'est des munitions qui spawnent tout le, tout le temps ça c'est des crânes euh, des petits symboles qu'on trouve un peu partout faudrait les détruire tous aussi alors là voilà c'est donc c'est sur espace qu'il faut appuyer pour pour faire une action sur une cible donnée Hop, je suis en x4. Est-ce que je peux continuer Là, il y, y a pas quelque chose à faire. Non. Ah, le combo, il baisse aussi. Ah, si j'ai récupéré un peu, mais... Donc là, on peut rien faire. Il y a encore il y a des crânes de partout. Mais je ne vais pas m'embêter à les faire. Ça... Je crois pas que ça rapporte du combo. Je sais plus. Voilà, la sortie. L'entraînement est déjà terminé. Voilà, meilleur score, on hein. Tu as marqué 10. Hein. Donc, ça, ça retient le score qu'on fait. Bonus santé. Précision. Donc il y a plein de paramètres qui, qui sont rentrés en compte. Terminé, j'ai gagné le. Deux armes sur mesure déverrouillées. Et on fait terminer pour continuer le, la partie. Alors sélection du tournoi, j'en ai débloqué donc un. Les autres, on peut pas les faire ils sont tous verrouillés. Donc on va Merci, commencer oui. par celui-là. On va le jouer en, en, en tranquille. Votre premier test est à Schwarzfeld, dans une aciérie abandonnée au cœur d'une région industrielle d'Allemagne. Ces grandes salles des machines et ces structures métalliques précaires en feront le lieu idéal pour votre premier essai. Pour réussir ce défi, vous devrez survivre jusqu'à la fin du niveau et obtenir le score à atteindre. Tuez rapidement et efficacement pour obtenir un maximum de points. Donc voilà, c'est parti, chargement. On continue à, à faire. Donc là, on va commencer à faire un vrai niveau. Euh, ouais. Alors, voilà. Ça, c'est le classement. Je suis dernier pour l'instant et on n'a plus pour commencer. Il va falloir que je fasse un bon score. Allez, c'est parti. Bah, toi, ce que tu trouves la sortie Donc il faut que j'élimine un maximum de mecs et je, et je trouve la sortie. Hop là. En x2, non lui il est raté, merde, x3, il y avait un mec là, il est passé où x4, euh, merde, non merde, merde, il faut que je trouve vite un autre mec, x4, ça va descendre, merde, et ça descend, comment on baisse x3, x2 Ah, C'est pas grave, de toute façon là, bah là il n'y avait plus pour l'instant, il faut être très rapide et, et avancer tête baissée pour, un, pour faire un maximum de combos, sinon euh, bah, sinon vous n'y arrivez pas. Hop là il faut que je suive aussi les flèches Parce que bon il y a des flèches qui m'indiquent un peu plus où je dois aller Pour pas trop me perdre non plus euh, Tire sur crâne ça me, ça me fait marcher le combo J'avais pas vu Hop x6 Et je trouve plus personne Il y a quelqu'un qui me tire dessus mais je sais pas où il est Ah ça baisse c'est dommage Là je faisais pas mal de points C'est dommage là ça, ça baisse total quoi Il est passé où il y a quelqu'un qui me tire dessus je sais pas où il est Bon c'est pas grave On avance Là, il y a quelque chose. Euh, je sais pas où aller. On n'est pas censé rester bloqué là-dessus. Il y a une cible là-bas. Mais ça fait rien du tout quand je tire dessus. C'est un crâne, mais il est vert. Attends, un crâne spécial, j'en sais rien. Là, il y a rien. Ah, mais il y a des mecs ici, d'accord. Ils étaient ici, les mecs, en fait. Hop, encore un là vas-y crève ah, j'ai tiré dessus au sol voilà il y en a un là-haut il y en a un ici et, euh, et c'est tout <rire> encore voir que c'est quand même bien fait euh, le principe du en lui-même est, est, est très euh, envie de dire, attractif, attrayant, euh, addictif parce que c'est vraiment du jeu d'action où c'est que vous allez euh, traverser, traverser à fond, fond, fond, fond en killant un plus de mecs. C'est euh, vraiment fun quoi à jouer. Surtout, bon bah au niveau de la vie, on craint pas grand chose non plus. Bon, on se fait tirer dessus, mais c'est pas non plus la c'est pas la mort quoi. Faut, vrai, faut vraiment bah, rien faire, faut vraiment être une merde pour mourir. Je pense. Hop, il y a toujours des mecs, lui je sais pas d'où il sort par exemple. Hop une mallette là, il y avait une mallette de soins, Je l'ai pas pris mais c'est pas grave Il Faut pas réfléchir <rire> Allez hop on la prend De toute façon c'est mort mon combo il est tombé Je peux pas continuer là où c'est qu'il faut que j'aille Est-ce que je peux défoncer ce truc Ah bah ouais d'accord je peux défoncer la barrière Oh là là ça prête de partout Ah où c'est qu'ils sont là Super fluide, super rapide. Euh, franchement, ça lag pas et tout. Tout, tout, est, tout est fluide. Oh, il se cache derrière les petits trucs là, comme ça. Et la sortie, elle est là. Niveau terminé. Magnifique, tu as marqué. Oui, oui, j'ai marqué. 94 933 points. Bien joué. Niveau sur un. un. Alors, les tire sur crâne, bah j'en ai fait qu'un. Ouais, je pense qu'il faudrait aussi jouer entre les ennemis et les crânes pour arriver en, en, en, en étant rapide et... Et je vais dire un, un peu intelligent. Bon, je dis pas que je suis pas intelligent, mais c'est vrai que normalement on pourrait monter des bons combos. Je pense que ça pourrait monter très très très haut, très facilement. Il suffit que de faire les bonnes choses. Dernier score, fine. Donc ça continue. Allez, niveau suivant. J'ai enchaîné direct, je pas, suis pas retourné sur l'écran des menus. Il y a un mec là-bas. D'ailleurs, il y avait un bidon derrière, donc ça a, ça a explosé. X2. Lui, il m'embête. Lui, hop, x4. Il faut essayer de... Hop. Ah, putain. Très X5. 6. Allez, non. 6. Allez, il y a un autre. Et en plus, les combos, bah, ils descendent de plus en plus vite quand ils sont hauts. Donc il faut vraiment les enchaîner Enchaîner à fond Et là bah là non j'ai plus rien Ah tiens il y avait un, un crâne là, encore Et si j'essaye de le Tirer Voilà tire sur crâne secret D'accord donc il y, y a une sorte de crâne secret aussi Qui rapporte des points j'imagine Euh Oui oui oui alors où c'est que je dois aller Hop ah, ici si... ah bah oui d'accord L'autre, C'est le autre côté de la Là où j'ai tué un mec alors sur le petit pont là Hop. Alors pour l'instant on s'est pas trop embêté avec l'arme Mais apparemment il y a plusieurs on a plusieurs armes différentes Vous avez vu tout à l'heure on en a débloqué Je suis pas allé chercher mais, euh, mais j'imagine qu'il y a un petit arsenal d'armes différentes Allez x3 ouais, des... Alors les, les mallettes de vie elles tombent, elles tombent du, du ciel en fait Elles apparaissent J'ai l'impression qu'il y en a une qui est tombée à côté de moi alors où sont les mecs hein Je me fais tirer dessus mais je sais pas où il est Il est où Ah mais il est là au milieu d'accord Hop là Hop il y a un mec qui sort d'ici Il y en a un autre dedans Allez x4 il doit y en avoir d'autres non Allez vas-y vite vite vite vite T'es où putain Ah les enfoirés Combo en baisse c'est mort Hop x2 3, Et non là, allez vas-y, 3, 4. Pour viser des fois, bah, je suis pas très, suis pas forcément très fort donc euh, bon, c'est un peu la mouise Combo en baisse, bon y'a a plus personne là. Zone secrète, combo raté. Bah, ça vu, un crâne secret. Euh, ouais, je peux pas aller plus loin, là c'est un mur. <rire> Et les murs, on dirait des passages secrets mais non non. Non, non, non, alors là il y a une flèche donc elle me dit d'aller là-bas. Ah, bah oui, la sortie, je suis con, là. La sortie était devant moi. Et voilà, terminé. Niveau terminé, encore une fois. Tu as marqué 58 441, bien joué. Magnifique, nouveau niveau sur mesure euh, déverrouillé. La Syrie. Voilà, je fais deux crânes. Combo le plus long x6, c'est sympa. Et je suis premier, donc c'est pas bien difficile au début d'être premier en fait. Voilà mes points. Voilà, je me suis pas foulé non plus, j'aurais quand même pu faire beaucoup mieux que ça. Nouvelle arme sur mesure déverrouillée. Défi suivant, round 3 de 6, donc il y avait 6 niveaux à faire à filer, mais on va, va s'arrêter là, ce sera tout donc pour The Club. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement.